Dans notre quête inlassable de découvrir l'autre visage de la France numérique, nous nous rendons aujourd'hui à Amiens. Dans cet épisode, nous allons découvrir les initiatives d'un type d'établissement public qu'on appelle un CCAS, pour Centre Communal d'Action Sociale. Nous allons notamment être accueillis par la directrice du CCAS d'Amiens, Catherine Girard et ses équipes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperlien. L'autre visage de la France numérique. On vient d'arriver à Amiens. On a rendez-vous avec Catherine Girard, qui est directrice du CCRS, et qui va nous expliquer un petit peu les initiatives numériques. Bonjour Catherine Girard, je suis de faire votre connaissance. Merci de venir euh, d'aussi loin. Bonsoir. Et puis, Merci. Et ça, c'est l'esprit de Picardie. C'est bon habit. Merci. C'est ouais. pas très cher, c'est chaud, c'est nourrissant et c'est convivial. Alors moi, je m'appelle Catherine Girard, j'ai 55 ans, enfin, je vais avoir 55 ans. Je me suis retrouvée à Amiens euh, un petit peu par hasard et c'est une ville à la campagne. Puisque, après Amiens, la deuxième plus importante ville de la Somme, elle fait 20, 25 000 habitants. Donc, euh, c'est une ville. Euh, qui est à une heure de Paris, au nord de Paris, une heure, une heure et quart. Mais c'est en même temps une ville qui est, qui est, qui est sereine, qui est apaisée, dans laquelle les relations entre les gens sont chaleureuses, sympathiques. On parle toujours de l'accueil du Nord. Je peux dire que les gens sont chaleureux à Amiens, ils sont soucieux des autres, ont le sens de la solidarité. Concrètement, du coup, ça ressemble à quoi Un centre communal d'action sociale, c'est un établissement public qui est de droit euh, présidé par le maire de la commune, qui est composé d'un conseil d'administration paritaire, pour moitié des élus et pour moitié des représentants de la société civile. Et donc ce conseil paritaire élabore et définit euh, la feuille de route stratégique de la collectivité euh, pour euh, tout ce qui est action sociale. Et par rapport au numérique, alors comment comment tu en arrives à t'en saisir et comment tu l'as imbriqué là-dedans Ici à Amiens, on a plusieurs accueils sociaux, puis on a vu monter la fréquentation des accueils sociaux. Parce qu'en en fait, euh, la CAF, la CPM, euh, toute une série d'institutions, Pôle emploi dématérialisaient leurs dispositifs mais sans pour autant fédérer, partager ou en tout cas permettre au public qui était en difficulté avec le numérique d'avoir une alternative. C'était soit vous savez faire, soit tant pis pour vous, débrouillez-vous. Quand on a vu ça, tout de suite on a réagi. À l'époque, quand on parlait de numérique, on parlait euh, des, des, euh, des fab labs, des hubs, des coworking, les co tous ces trucs-là. Que, que des mots anglais que personne ne comprend. Et, et, et dans des lieux où chacun bouge, bien, il, dire, il mange des spaghettis, en même temps il fait du numérique, enfin des trucs. Euh, bon, c'était pas du tout le but. Nous, c'était plutôt de dire, bon, okay, concrètement, comment on prend en charge l'accueil, la formation, l'accompagnement au numérique de tous ceux qui sont très éloignés du numérique. Il faut savoir que sur le territoire, on a à peu près 18 000 personnes qui étaient en situation d'illettrisme. Et on s'est dit, on a vécu l'illettrisme, on ne veut pas aujourd'hui que notre population se retrouve sans rien face au numérique. Donc là on vient d'arriver à l'espace des Wally et c'est un peu notre jour de chance parce qu'il y a tous les élus du CCAS qui sont réunis et ils se réunissent une fois par an pour discuter des grandes orientations, donc on va en savoir un petit peu plus. Chaque année nous souhaitons échanger avec vous, euh, faire le bilan de l'année 2018 et puis bien sûr aussi parler des des perspectives 2019, on va parler d'accès d'Axéo, hein on va parler du facile à lire et à comprendre, on va parler du gros travail qu'on fait sur l'accompagnement des, des seniors au numérique, quelque chose d'indispensable. Annie Verrier, donc euh, maire adjoint en charge de la santé du bien-vivre à Amiens. Donc, comment est-ce qu'on développe ce genre d'initiative On a construit ça euh, ben, en, en partenariat, ben, d'une part en, en repérant les, les besoins des, des personnes, ce sur quoi il euh, y avait des difficultés. Et Il y a beaucoup euh, de, de formulaires maintenant qui sont euh, dématérialisés avec des procédures qui ne sont pas simples à comprendre. Comme je dis, parfois, il faut un Bac plus 12 pour comprendre une démarche, pour avoir une carte grise ou des choses comme ça. Donc ça, c'était une vraie réalité. Et de la même façon, on s'est aperçu que dans, dans les populations dont on avait la charge, notamment les seniors, il y avait vraiment aussi des grosses difficultés au niveau du, du numérique. Il n'y a pas de, de, de guichet unique qui permette à l'usager d'avoir les réponses à, à tous ces problèmes. Or, c'est usant, quoi. C'est usant pour l'usager qui est déjà euh, fragile, si en plus c'est complexe parce qu'il doit aller à un endroit, à un autre endroit et à un autre endroit. Euh, donc ça aussi, on souhaite qu'il y ait un guichet unique, une seule réponse et une bonne réponse. Salut Jérôme. Bonjour. Tu vas bien Ça va bien, hein, oui. Donc c'est toi qui va être notre guide alors. Oui. Tu es ce voilà, on va démarrer là. Tu suite dans 5 minutes. Et là, on va voir quoi du coup Alors là, on va sur la mairie de quartier nord qui s'appelle Latrium. Latrium c'est parce que c'est un endroit pionnier, c'est. Euh... Bah, du part vous verrez du par son archi architecture, ça, ça regroupe en fait un tas de services publics. Hein, C'est pas que la mairie Amiens, euh, Amiens Métropole, du CCAS, ça regroupe euh, les missions locales, il y a ouais. des permanences de sécurité sociale, de la cave de mémoire, il y a les services en service au public, et tout ça sur une même allée, on va dire. Hein, donc euh, les gens, quand ils arrivent là, ils peuvent faire un tas de démarches administratives. Il pleut toujours comme ça, à Amiens <rire> Quand il pleut fort, il pleut fort d'un seul coup. Pour ce matin, ce pas trop mal. Bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames. santé. Par contre, il manque la petite retouche maquillage. Donc, bonjour, donc, euh, je m'appelle Nassira Delal, je suis conseillère sociale au CSAS de la Trium depuis, on va dire, 5 ans et demi. Euh, L'objectif du coffre-fort numérique donc, que je vais vous montrer qui euh, est adressée euh, notamment donc, euh, à un public en très grande précarité. Donc moi j'ai ouvert donc, des coffres forts numériques ouais. aux personnes que j'accompagne dans le cadre du RSA ou, ou aux domiciliés puisque ça fait partie également de nos objectifs hein, ouais. d'ouvrir une boîte aux lettres aux personnes qui sont domiciliées au CCAS. Donc j'ai scanné donc, la carte d'identité, la, la carte vitale, euh, donc, les impôts, le, le bail de, de la dame et elle peut également alimenter son coffre-fort numérique quand elle veut, ça facilite énormément les démarches. Ouais, ça change beaucoup de choses, ouais, beaucoup de choses au niveau des, des démarches, ça facilite, ils viennent pour une aide alimentaire et on a souvent des personnes sans-abri, ils n'ont pas de documents et on sait que nous on a ouvert un coffre-fort numérique, hop on va cliquer sur son coffre, on a une pièce d'identité, on a certains documents. Je suis Germaine Okemba, conseillère sociale ici à la mairie d'Amiens, au secteur nord. Il m'arrive de recevoir des usagers qui ne parlent pas français. Il m'arrive tous les jours de recevoir comme là, face à moi, on a monsieur. Donc du coup, là, le dispositif Axeo nous permet d'avoir en direct un interprète. Un interprète qui parle la langue arabe du Moyen-Orient, qui parle anglais, euh, aussi pour le langage des signes, pour les personnes sourdes et malentendantes. Alaykum. Wa alaykum salam alaykoum. est-ce Est-ce que monsieur est passé voir euh, les services de l'OFI pour déposer sa demande d'asile Elle l'OFI des non, non. Oui. Il est tout seul ou Il est avec euh, une femme et des enfants avec Oui, avec ma femme et mes enfants. Louis Vasseur et je suis en fait responsable de ce qu'on appelle le pôle développement des ressources humaines au sein d'Amiens Métropole et là je, je, je parle des gens qui bossent à Amiens Métropole, hein, des gens qui ont euh, 50 ans aujourd'hui donc qui sont nés dans les années 70 en fait ont commencé à bosser pour, pour certains dire, sans l'outil informatique mais c'est aussi des projets euh, plus particuliers qui sont censés aider aussi les personnes qui sont euh, J'allais dire en but, mais c'est un peu ça pour une, pour une partie d'entre elles, hein, avec ces évolutions qu'elles ne maîtrisent pas forcément, avec un gros enjeu effectivement de maintien, je dirais, du lien social, des dispositifs un peu plus particuliers qui sont censés donc les aider à mieux comprendre, à mieux s'approprier en fait, tout ce dont ils ont besoin dans leur, dans leur relation d'administration. Le Fal. Dans le Fal. Alors, <rire> qu'est-ce que c'est alors le Fal. Dans le Fal. Donc, euh, facile à lire, facile à comprendre. Alors, trouver euh, la façon de traduire de la manière la plus simple et la plus accessible pour tous des messages. Qui sont des messages en fait véhiculés notamment par l'administration, qui sont souvent abscons, parce que, pas toujours faciles à comprendre, parce qu'on parle avec notre jargon, etc. Et donc ça peut être aussi bien sur des messages visuels que sur de l'écrit, parce que généralement ce qu'on peut produire comme note, comme, comme circulaire, comme je sais pas quoi, sont souvent. Hum. Euh, voilà, c'est souvent fait par des gens presque pour eux-mêmes, et qui pensent, et voilà, et pas suffisamment en tout cas, tourné vers la population. Alors, il est où le CCAS d'Amien Là Daniel Perla, je suis chargée de mission projet social de territoire à amiens. Donc le projet social de territoire, c'est euh, vraiment la ligne de conduite au niveau de l'action sociale sur la durée du mandat. Et moi, j'ai un certain nombre d'actions à mon niveau, au niveau gouvernance et au niveau euh, observation du territoire. Euh, parce qu'on est, est parti, je dirais, de, de choses assez intuitives en termes de diagnostic et là, on s'est vraiment doté de... D'outils beaucoup plus performants pour travailler sur les données sociales. Voilà, il y a, il y a 15 jours, le cabinet euh, demande que sur le quartier où vous étiez ce matin, euh, je fasse une observation plus particulière sur ce quartier-là. Hop, je vais chercher les données, je dis je voudrais tel quartier, tel quartier, je compare avec tel autre. Euh, je veux dire, en deux jours de boulot, on a quelque chose de bien ficelé, quoi. Le fait d'avoir accès à tout ça, enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi, parce que c'est pareil, c'était. Euh, Bon, C'est pas ma formation de base en plus, hein, donc c'était assez indigeste, tous ces tableaux, toutes ces milliers de données-là. Je m'appelle Lamy, Je suis chargé de mission au sein du service handicap accessibilité de la Métropole d'Amiens. On travaille actuellement sur le dossier destination pour tous. Donc, on prépare notre candidature pour cette marque d'État qui, en fait, reconnaît sur un périmètre défini. Donc ici, nous c'est avec grosso modo le centre-ville que sur ce secteur-là, on a un certain nombre d'équipements et d'aménagements pour les personnes à mobilité réduite. On a ce logiciel-là qui nous permet de faire toutes les cartes avec euh, toutes les informations qui sont renseignées par le service SIG. Euh, Et pour votre candidature, vous avez besoin de faire apparaître quoi ben Alors nous, on va faire plusieurs cartos. La carte de la voirie accessible, donc ça, tout ce qui est en bleu, c'est une voirie qui est accessible aux personnes en situation de handicap. Des exemples un peu à la con, si on peut dire, mais par exemple, si y a un ascenseur, euh, des personnes valides vont le prendre aussi, même s'ils si n'en n'ont pas forcément besoin. Mais parce que pour elles, ça va leur apporter un confort, elles ne vont, vont pas monter l'escalier. C'est un peu pareil pour les toilettes PMR, il y a beaucoup de gens valides qui les utilisent. et euh, voilà Alors qu'ils bon, pourraient très bien aller dans d'autres, mais ils vont dans ceux-là. Après, au niveau du quotidien, une, per une personne, que ce soit un homme, une femme ou des grands-parents qui sont avec leur leur enfant, leurs petits enfants ou leurs petits-enfants, et leur poussette, bah, le, les trottoirs abaissés, les, les rampes d'accès, les, les ascenseurs, ça va être bénéfique pour eux aussi. C'est des choses qui sont bénéfiques pour, pour l'ensemble de la population. Et puis l'eau numérique avec justement ce qu'il apporte, si c'est bien conçu, si, et ben c'est au service de l'humain. Et c'est justement euh, que l'humain soit au centre. Ce n'est pas l'humain au service de l'outil comme ça pourrait le devenir si justement on ne fait pas attention, mais c'est vraiment le numérique au, au service de l'humain. Les recommandations, c'est en effet de, de travailler ensemble et puis aussi une démarche participative, c'est-à-dire se centrer sur les besoins des personnes et, et, et, et les écouter, hein, parce que ça c'est le préalable, voir où se situe le problème. Dans, dans la démarche, par exemple, facile à lire, à comprendre, on a pris des groupes experts qui sont des personnes en situation de handicap, qui sont dans des ESAT, des travailleurs handicapés, et des seniors. Voilà, et comme ça, ben, on est sûr, eux nous ont dit, ah non mais ça, ce mot-là, on ne comprend pas, hein, vous oubliez. Par contre, nous, on le dirait comme ça. Donc ça, c'est important, cette démarche participative, ce qu'on appelle aussi le design service qu'on va développer en, en, en 2019, ça me paraît des, des bons outils. Le CCS d'Amien nous a enseigné une leçon importante. Le numérique n'est pas une fin en soi. Cela n'a pas vraiment de sens, par exemple, de vouloir devenir une... « ville numérique ». Par contre, Amiens a pour ambition de devenir une ville universellement accessible et le numérique est un formidable outil pour y parvenir. Lorsqu'ils sont mis à disposition des professionnels du social et des bénéficiaires, ces outils permettent de réduire les inégalités et non plus de les creuser. La ville d'Amiens ne semble pas vouloir d'un monde où le numérique serait réservé uniquement à une élite, et nous on est plutôt d'accord avec ça. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Hyperlien.